Bienvenue à des ressources inspirantes pour faciliter l'enseignement-apprentissage à distance. Mon nom est Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues, spécialisée en français et au secondaire, et à la formation à distance. Pour ma part, je suis Julie Noël, conseillère pédagogique en français et moi, j'interviens davantage aux primaires. Il fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure, alors qu'il y a pour intention de vous partager des stratégies pour optimiser votre utilisation du numérique pour la classe et la classe à distance. Vous y découvrirez différentes ressources créées par notre équipe ou en collaboration avec les divers acteurs du milieu. Le webinaire d'aujourd'hui se vivra en cinq temps, comme vous pouvez l'observer dans la diapositive précédente. Alors, on vous propose des pratiques pour mettre l'élève en action. Nous vous amènerons aussi à découvrir des activités express et clés en main, facilement accessibles, bien entendu, et adaptables à votre réalité. Alors, parcours qui a été inspiré de nos collègues du domaine des langues, mais du côté anglophone. Alors, on vais juste vous dire que vous allez avoir accès à ce parcours là un petit peu plus tard dans la présentation. Et afin de vous Familiariser avec l'interface de Geniali. Euh, nous allons parcourir avec vous les quatre premières pastilles et ensuite, vous allez avoir un, un petit temps, un main sur le numérique. Alors, la euh, première pastille, c'est euh, une proposition de l'auto-formation J'enseigne à distance avec la TELUC. Auto-formation qui a été co-construit avec École en réseau. Vous allez retrouver des ressources pour le primaire, mais qui sont adaptables également pour le secondaire. Alors, vous avez l'hyperlien de disponible. Deuxième euh, élément qu'on vous partage, alors, c'est Campus Récit. Alors, Campus Récit, nous avons des auto-formations euh, de disponibles pour vous en français. Et on travaille d'ailleurs euh, à d'autres euh, présentement. Alors, vous avez la communication orale, euh, vous avez un scénario euh, en phase de préparation. Et Sonia et moi, on travaille présentement sur les écrits multimodaux. Vous avez également le calendrier où vous pouvez euh, consulter pour assister au midi pédago numérique ou au webinaire comme celui de ce matin. Et euh, vous avez un hyperlien qui vous amène vers euh, le site du domaine des langues où vous retrouverez les bulletins pédago numérique euh, que nous publions euh, plusieurs fois par année. Alors euh, que ce soit l'école virtuelle ou l'enseignement euh, à distance, on a tous et toutes besoin d'être accompagnés et outillés pour... Euh nous réinventer ou du moins ajouter de la couleur à notre pédagogie pour mieux engager les élèves dans leur apprentissage. Alors, comme ce parcours est pensé pour l'enseignement apprentissage du français, Julie et moi avons sélectionné quatre éléments que nous avons jugés appropriés pour favoriser le développement des compétences de notre discipline, soit la communauté d'apprentissage, la personnalité numérique, le développement de l'autonomie et la personnalisation de l'enseignement. Sonia, pourquoi utiliser la communauté d'apprentissage en ligne? Ben, ce n'est pas un secret que favoriser les interactions ben, c est tout aussi essentiel dans un environnement d'apprentissage en ligne qu'en classe. Euh, Julie, euh, savais-tu que l'élaboration d'une CAL, un comité d'apprentissage en ligne, facilite l'exécution du travail collaboratif en écriture, en lecture, puis euh, ben, même à l'oral? Oui, euh, tout comme euh, les outils numériques qu'on va privilégier selon nos intentions pédagogiques. Le lien entre les élèves d'un même groupe ben, a plus de chances de se consolider rapidement si ce groupe est divisé, comme en classe, en petites cellules de travail. Les élèves apprennent à se connaître plus vite, à créer un, un climat de confiance plus facilement, à user même de stratégies complémentaires pour mener les tâches à bien. La cellule de travail a aussi l'avantage de solliciter d'autres compétences du 21e siècle. Et nous sommes chanceux, dans plusieurs de ces compétences-là ressemblent grandement à celles de notre discipline. Je ne sais pas si vous avez une idée dans le fond, on aimerait savoir lesquelles compétences du 21e siècle sont sollicitées par la, la classe à distance dans la classe de français. Et compétences qui sont très mmh. proches de nos compétences disciplinaires. Oui, tout à fait. Communiquer de façon efficace, collaborer, tout à fait. En lecture aussi, on en a une qui s'apparente à la lecture, soit la plan développer ou la pensée critique, développer la pensée critique. Créer, la création, tout à fait la créativité. Ouais, créativité qu'on retrouve beaucoup au niveau de l'écrit, de l'oral aussi maintenant avec les balados, hein, Julie. Ben oui, merci pour votre partage, s'organiser, apprendre à s'organiser, euh, tout l'aspect méthodologique euh, et aussi euh, tout ce qui va au niveau de l'information aller chercher au niveau euh, des euh, médias et des technologies. Alors, euh, ops, je reviens ici. Voici des propositions dans le fond pour créer vos communautés selon votre réalité dans votre centre de service scolaire, alors que ça soit avec euh, Teams, Meet si on est plus avec euh, la suite Google, Moodle, Zoom euh, et voici d'autres applications là, qui pourraient être utiles pour générer des équipes de façon aléatoire. Et ici, vous retrouverez un lien qui mène vers un balado, balado qui a circulé sur euh, les réseaux sociaux. Ce sont euh, des élèves qui vous... Du, euh, secondaire qui vous partagent leur expérience à la classe à distance. Alors, une belle situation de communication euh, orale authentique. Alors, euh, qu'en est-il maintenant de la personnalité numérique? Le succès d'un enseignement à l'école à distance et à la formation à distance, euh, la FAD, alors, dépend des liens qui se tissent au sein de la communauté d'apprentissage en ligne. Donc euh, de ce que la recherche appelle la présence socio affective. C'est important de favoriser les interactions entre toutes les personnes impliquées dans la CALE. La création d'une identité numérique peut justement faciliter l'intégration des élèves à la communauté. Un élève pourrait être plus à l'aise par exemple en usant d'un pseudonyme ou en substituant sa photo par un avatar au début de la formation. Alors bonjour, je suis Julie, version cartoon. J'ai ouvert ma snap caméra pour vous adresser la parole. Le seul inconvénient quand on, y est, on travaille avec Teams, c'est qu'on ne peut pas avoir le document de présentation là, au même moment, mais ça peut être rigolo là, de s'adresser euh, aux élèves de cette façon-là. L'avantage de la façon que je vous le présente ce matin, c'est que vous voyez qu'il y a vraiment un grand nombre de possibilités, et qu'on pourrait travailler par thématique. Moi, j'ai trouvé sympathique ce matin <rire> d'être en mode de cartoon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à mon partage pour revenir au parcours, comme ça bien, vous allez pouvoir voir comment avoir accès à ces euh, outils. Numérique. Voici justement les liens pour accéder à nos propositions d'outils numériques. Alors, vous avez les liens dans le document de présentation. Alors, si vous oui. décidez d'utiliser un avatar pour faciliter les interventions, amener les élèves à se sentir plus à l'aise hein, parce que le numérique, bien, ça peut être intimidant. Et vous verrez aussi que pour le snap camera, vous avez ici un, un tutoriel vidéo là, qui m'a été <rire> utile pour apprendre à le faire fonctionner. Je m'en vais à la troisième bulle maintenant. Des activités qui parfois sont vécues individuelles ou de façon collaborative. L'apprentissage par la découverte à l'élève va lui permettre d'acquérir de, des connaissances pour qu'il soit plus autonome au niveau de ses lectures, au niveau en consultant aussi des vidéos qui pourraient y avoir une interactivité par des jeux questionnaires, une rétroaction qui va être constructive pour améliorer sa compréhension. Le retour en cellule de travail puis le retour en grand groupe avec la personne enseignante servira à ce moment-là à consolider sa compréhension à lui permettre de créer des liens, de rectifier la compréhension. Ironique, un élève, se serait fait certaines connaissances, mais surtout à augmenter le sentiment de présence. Il est important que ce retour apporte une valeur ajoutée aux, apprenti aux apprentissages pardon, de l'élève parce que la, complé la complémentarité en fait, ben, qu'on le veuille ou non, hein, c'est essentiel. Il est aussi possible de favoriser l'autonomie des élèves en leur précisant que le forum, ça permet de centraliser les questions. Et que dans le fond, la communauté, euh, que ce soit autant les pairs que l'enseignant, quand ils vont y répondre, bien, ils vont pouvoir euh, y avoir euh, accès là, euh, sans que ça, soit, ça repose seulement sur l'enseignant. C'est une bonne habitude à développer avec eux pour vous donner le temps d'accorder plus d'attention aux élèves en difficulté. En fait, des jeunes rencontrés dans le cadre de la récente recherche de Nadia Rousseau manifestent justement le besoin d'avoir des interventions personnalisées. Pour répondre à une question dans le clavardage, je vous dirais que l'utilisation d'un avatar dans le cours de français à distance 5 secondaire, on en fait mention, c'est sous base volontaire, c'est l'enseignant. Alors, si entre autres, vous voudrez réaliser une séquence d'enseignement apprentissage, sur un sujet en particulier ou à partir d'un thème comme Julie l'a mentionné euh, antérieurement, euh, ben, il pourrait justement utiliser l'avatar à titre de déclencheur. Alors pourquoi pas euh, faire parler les jeunes euh, sans qu'ils affichent leur vrai visage et par la suite ben, euh, en profiter pour euh, le jumelage en équipe pour euh, former les cellules de travail, ça pourrait être une possibilité. Alors euh, mais euh, c'est effectivement euh, laissé à votre discrétion. Alors, on vous a présenté euh, des petits outils qui existent, alors qui ajoutent un petit côté ludique, là, alors euh, à vos premiers cours, ou au début euh, d'une séquence d'apprentissage, si vous désirez. Finalement, dans, le fond, dans cette bulle-ci, vous retrouverez euh, une infographie qui a été euh, traduite par une conseillère euh, pédagogique au récit dans la région de Québec. Alors, le, le design pédagogique de l'enseignement à distance pour obtenir un maximum d'engagement chez les élèves. Alors comment s'y prendre pour soutenir euh, l'apprentissage, nous avons euh, sélectionné des outils pour vous partager votre planification de façon interactive et créative avec les élèves. Comme l'autonomie de l'élève est privilégiée en FAD, ben, la clarté des consignes est de mise, euh, vous vous en doutez. Euh, vous pouvez le constater en observant ce tableau, une boîte d'indications. Alors euh, le but, la durée, les modalités jusqu'aux ressources nécessaires pour réaliser les tâches euh, sont bien euh, définies. Alors euh, c'est important de les garder en alerte en apprentissage à distance. Puis effectivement, on comprend que c'est tout un défi aussi. C'est pourquoi notre meilleur allié, ben, c'est la variété. Alors, vous avez aussi euh, plus bas. Alors, un deuxième exemple euh, qu'on a appelé l'étiquette. Donc, euh, créer une présence à distance, on a dit tantôt que c'est important. Et ici, l'étiquette sert à rappeler aux élèves à des moments opportuns, ben, des stratégies qui facilitent leur travail. Alors, ce se retrouve dans votre cours de formation à distance 5e secondaire, et ce que je vois, c'est que vous avez même considéré leur affectif en ajoutant la photo, la photo de, de votre guide. Et euh, ça aurait pu être un bitmoji, comme on voit là, dans le cas d'un plan de travail là, qui a été partagé par une enseignante du primaire. On a aussi ajouté euh, des idées d'outils numériques qui vous permettraient de va vous permettre d'être créatif dans la présentation de vos menus de la semaine alors que ça soit avec la suite Google ou avec Office ça peut être un site internet ça pourrait être un Padlet j'ai vu beaucoup de Padlet circuler Geniali comme on a fait ce matin et euh, Tingling aussi nous permettrait de faire euh, cette façon de procéder donc on poursuit avec une autre source de la formation à distance de cinquième secondaire euh, facilement euh, adaptée effectivement, qui est mise à votre disposition pour qu'elle illustre, bien plus que, hein, effectivement, ah ben. elle illustre bien les bonnes pratiques. Alors, pour une communication orale à distance réussie, scénarisée avec des jeunes, cette vidéo rejoint leur culture proche pour qu'ils se sentent davantage interpellés. Un service national de formation à distance a d'ailleurs réalisé une série d'infographies qu'on vous partage à l'instant. Des infographies qui sont complémentaires, entre autres, sans le vouloir, mais euh, à la vidéo qu'on a réalisée. Nous avons intégré le lien pour vous donner accès à l'ensemble de leurs travaux. Comme il est important, oui, hein, de faire régulièrement, Julie, euh, et de façon variée des rappels aux élèves euh, pour que le message soit pris en considération, bien, vous pourriez euh, judicieusement combiner ces deux types de ressources. Tu allais me dire Bien oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas pris le temps au début de notre rencontre de vous parler d'une étiquette, euh, de dans le fond, de euh, comment fonctionne l'histoire du micro, d'ouvrir vos caméras, de lever la main pour demander le droit de parole, d'utiliser le clavardage. Et Vous pourriez utiliser la même stratégie avec les apprenants en leur permettant de découvrir eux-mêmes le bon comportement à adopter pour travailler efficacement à distance tout en respectant les pairs. Cette vidéo, elle pourrait servir de déclencheur, mais on pourrait aussi attendre que les, les comportements surviennent pour euh, décider de l'écouter avec les élèves et co euh, construire ensemble là, euh, notre code de vie. j'attends tes idées, Julie. La technologie permet justement, et on est en mode... C'est les travails, hein? <rire> Alors, de mettre l'élève en action de diverses façons. Mais <rire> ben, j'ouvre justement euh, l'apprentissage dynamique. Alors, comment dans le fond, la technologie peut dynamiser l'apprentissage? Vous allez retrouver des idées dans chacune de ces euh, bulles et euh, dans le fond, c'est en cliquant sur la clé que vous allez pouvoir voir les propositions. Alors, si on est au niveau de l'évaluation ici, ça pourrait être un questionnaire interactif, une vidéo interactive, un mur collaboratif, un jeu d'évasion pédagogique, un forum. Au niveau des supports visuels, on en a un petit peu parlé tantôt, mais il y a beaucoup de questions aussi de présentation multimodale sans une, d'ailleurs, une présentation multimodale qu'on vous présente à l'instant. Et finalement, au niveau de la rétroaction, de la rétroaction automatisée, de la rétroaction écrite, rétroaction audio dans un jeu interactif. Alors, ce qui est important, c'est que l'enseignement à distance, c'est une question de présence et de dosage dans tout ça. Alors, on est rendu à notre quatrième passé au niveau des activités expresses. Vous retrouverez le lien ici pour accéder à nos nombreuses fiches qui ont été créées par toute l'équipe. Et euh, ici, vous avez une vidéo qui contextualise l'utilisation de ces activités express là, qui sont proposées dans le fond d'être utilisées euh, avec de la littérature jeunesse. Vous pourrez l'écouter là euh, lorsque vous aurez... Euh, accès là, à notre Geniali. Ça s'en vient bientôt parce que, dans le fond, notre intention avec nos quatre premières passées, c'est de vous permettre de vous familiariser avec la façon de naviguer dans le parcours. Un petit truc, quand on clique ici, ça nous permet de voir les éléments qui sont euh, cliquables à l'intérieur euh, du Geniali. On rentre dans le vif du sujet. Hein? On veut parler de la discipline du français et l'interrelation entre la lecture, l'écriture, la communication orale. Alors, comment on va faire pour vous faire découvrir ces éléments-là? C'est là que nos consignes sont écrites à la diapo 7. Voilà! On vous invite dans un premier temps à explorer une compétence de votre choix, soit l'écriture, la lecture ou la communication orale. Et on vous invite aussi à répondre à la question intégrée dans la compétence choisie. Vous pourrez y répondre seul ou en équipe. Là. Alors, je projette présentement mon écran. À gauche, vous avez un Mentimeter et à droite, WooClap. Alors, deux plateformes interactives pour questionner les élèves. Alors à la question qu'apporte la rétroaction numérique à l'élève, alors en format audio alors on a eu beaucoup de, de belles réponses. Alors avoir une idée globale de son texte, assurer le suivi, une façon d'évaluer le niveau des acquis, ajuster l'enseignement en fonction des besoins de l'élève évidemment, lui permettre de savoir sur quoi travailler et se réajuster, la possibilité de surtout évaluer en cours de production évidemment, oui une façon efficace partager, diversifier et on peut diversifier aussi l'outil numérique. Alors, c'est pour ça qu'on vous présente ces deux outils aujourd'hui, possibilité de se réajuster et de se corriger. Au niveau du format écrit, ça favorise sa motivation. Oui. Et effectivement, l'utilisation d'outils numériques pour questionner l'élève peut se faire de façon synchrone ou euh, asynchrone aussi. Et je vais dire qu'audio, ça nous permet hein, d'être global, des fois avec le texte de l'élève, qui écrit, on peut des fois être plus spécifique sur certains euh, éléments, fait que de jumeler euh, les deux selon aussi les besoins des élèves, c'est une excellente idée. Puis, pour la question, comment le numérique peut-il soutenir la compétence à communiquer oralement? Alors oui, ça permet la régulation. Euh, le balado, oui, une belle option. Permet à l'élève de faire des choix dans son type de communication. Un support audio-vidéo, enfin, le faire en asynchrone, oui. Un support visuel pour attirer l'attention des auditeurs et contrer la gêne. On parlait de diversifier notre apprentissage, notre enseignement apprentissage tout à l'heure. Alors de belles alors, idées. Les personnes qui ont exploré euh, le document interactif euh, sur la lecture, alors euh, je n'affiche pas le résultat euh, de, de la question ou des questions, parce qu'il s'agissait effectivement euh, d'une vidéo interactive réalisée avec l'application H5P dotée d'une autocorrection et euh, avec rétroaction euh, intégrée. Alors c'est une belle possibilité aussi. Alors, on est rendu euh, aux derniers éléments de notre parcours, Sonia. Oui, alors euh, tu partages à nouveau. Alors, nous sommes maintenant fiers de vous présenter le répertoire d'outils numériques pour l'enseignement apprentissage en français que notre équipe a, a conçu pour vous. Alors, il s'agit d'un répertoire qui sera mis à jour, qui vous permet d'effectuer une recherche rapide par catégorie. Alors, production audio-vidéo, réalité virtuelle augmentée, ressources multimédia. Par niveau, alors que ce soit primaire, secondaire et adulte, on entend FG entre autres, ou tous. Par technologie, alors je, on espère que ça va euh, vous faciliter euh, la vie au quotidien et que ça va aider énormément euh, les enseignants à pouvoir euh, utiliser euh, les différents outils euh, numériques. Alors, il y a pédagogique, ouais, et on peut utiliser, comme Julie le fait présenter, en tapant le mot littérature, alors utiliser le mot clé. Alors faire une recherche par mot clé. Alors pour le faire découvrir, nous avons pensé que vous pourriez partager dans le clavardage un autre outil qui vous permettrait de créer un parcours interactif qui ressemble à celui que vous venez d'explorer. Alors vous pouvez y accéder dans, dans le génialité du parcours. Alors je vais aussi vous partager le lien dans le clavardage pendant que Julie affiche la consigne. Oui, je reviens à la consigne. Je vais juste vous dire que euh, il y a une, ça se peut que quand vous allez aller dans l'outil recherche qui vous demande, là, de, euh, ils vous disent dans le fond de ne pas utiliser vos mots de passe, ça va de soi. Et vous avez un, la moitié d'un car, carré euh, rectangle bleu qu'il faut activer. J'ai eu cette problématique là ce matin. Ce n'est pas une problématique, c'est un avertissement dans le fond. Un Alors, un de Google lorsqu'on accède à ces applications. Exactement. Alors, voilà la consigne. Alors, euh, c'est dans le fond d'explorer euh, les outils numériques. Puis, euh, si vous auriez à euh, créer un parcours interactif euh, avec euh, un outil autre que le Geniali, qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Alors, on vous invite à faire une recherche euh, seul, par mots-clés ou... Euh, dans le fond, dans la recherche des, des, des, des thématiques, des mm -hmm. différentes thématiques, voilà. En utilisant la catégorie ou autre, et Alors de partager on, tout d'un clavardage. Euh, Quelqu'un dit on préfère avec Edpuzzle, oui. avec euh, Buncee Daytoy, mais oui, on, on l'avait exploré nous avec, euh, en classe de francisation, justement pour s'approprier la tablette, Daytoy. Tingling, bien entendu. Donc c'est intéressant d'utiliser un parcours interactif, comme vous dites de vivre euh, en classe avec les élèves, ça dynamise euh, votre apprentissage, ça vous permet aussi euh, d'y intégrer euh, soit euh, des vidéos, alors explicatives, euh, des liens vers des exercices, euh, d'y de, intégrer aussi un lien vers une sous-salle pour euh, le travail soit en équipe ou un entretien personnalisé, une entrevue avec un élève, Canva aussi, oui, alors on voit entre autres, euh, on constate qu'il y a plusieurs outils qui permettent de soutenir euh, la même intention. Et on a, il y en a qui ont acheté Google Site. Ben oui, un Google Site ou un, un, un, blog, un blog, un blog de cartes aussi, ça pourrait, ça pourrait servir. Euh, il y en a qui ont viennent de partager avec Adobe, pourquoi pas. Euh, ça, dans le fond, et même euh, un Google Slide ou un PowerPoint en ligne, ça pourrait aussi servir. Là. On va notre oui. créativité, <rire> <rire> Oui alors les deux derniers éléments contiennent des informations que vous pourrez lire au moment qui vous conviendra parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors le premier porte, je vais laisser Julie revenir à notre parcours interactif. Alors le premier porte sur la formation à distance 5e secondaire mentionné hein, à quelques reprises pendant ce webinaire. Alors certains centres de services scolaires expérimentent déjà les premiers modules dont euh, les activités s'inspirent des plus récentes recherches en éducation, du programme de formation, de la progression des apprentissages tout en étant gratuit et accessible au plus grand nombre d'élèves. Euh, je suis heureuse aujourd'hui de vous informer qu'une autre séquence de la formation sera disponible sous peu vers la mi-mai. Alors pour ce vos milieux. Et finalement, notre dernier passé dans le fond, pour consulter nos sites. Alors, vous avez le site Réseau Pédago Numérique. Sur, sur le site Réseau Pédago Numérique que vous allez retrouver euh, les euh, différents projets qui sont co-construits avec euh, des conseillers pédagogiques euh, en français, avec des bibliothécaires, avec des enseignants. Alors, c'est vraiment des, une multitude de ressources pour le primaire, le secondaire, la formation générale aux adultes. Alors, euh, vous pouvez faire des recherches euh, par mots-clés, euh, par niveau, par temps de l'enseignement, préparation, réalisation, intégration. On a aussi le site du domaine des langues qu'on a parlé à plusieurs reprises et c'est là aussi que vous allez retrouver les enregistrements des midi-pédagogues numériques et des webinaires et euh, finalement, le français à la maison qui a été créé là, dans le cadre de, de la pandémie. Il y a de nombreuses ressources qui avaient été déposées. Alors euh, nous avons passé un agréable moment en votre compagnie.